Un jardin au désert, un livre de Karine Fernandez, paru aux éditions Les Escales et il fait 325 pages. Karine Fernandez a déjà participé au prix Rosine Perrier avec son roman Une servante à Bissine. De son dernier roman, elle dit ⁇ Mon dernier roman, Un jardin au désert, dessine une fresque familiale. ⁇ ébouriffante en Arabie Saoudite l'étrange pays que je connais si intimement elle y a vécu 13 ans Cette fresque familiale vous happe tellement les personnages sont hauts en couleur Un palais à Jeddah qui est un site de passage pour les pèlerinages vers les villes saintes islamiques de la Mecque et de Médine. Talal, le personnage central, le patriarche, a vécu toute sa vie esclave de la beauté, du luxe et de l'argent. Il a consommé, entre guillemets, dix femmes qu'il a toutes répudiées, sauf une, Aïcha, la première épouse qui vit dans son palais avec sa vieille mère. Mais, à l'aube de ses 70 ans, talal aspire à une autre vie, beaucoup plus modeste, en quête de sa rédemption. C'est en la personne de Rezac, un bel égyptien, employé comme jardinier, mais pourtant très cultivé, sans jeu de mots, qu'il va trouver son alter ego et tenter de réparer la faute qui l'obsède, celle d'avoir enlevé Dahlia, sa petite fille, née d'une mère britannique. Dahlia sera élevée par Aïcha, la première épouse, et par son père, le fils aîné de Talal. Ces quatre personnages, Talal, Rezak, Aïcha et Dalia ont une vision très libérale de la religion et une liberté de parole qui fait naître des jalousies et une incompréhension auprès des autres membres de la famille. Une saga familiale en Orient sur fond de révolution, un monde où les femmes sont inexistantes aux yeux de la société mais qui sont maîtresses en leur royaume qui est la famille et qui n'ont de cesse de lutter pour leur indépendance. L'écriture est belle, fluide, et la langue, entremêlée d'arabe, ajoute à l'authenticité. La lumière est dans le livre, laissez-le rayonner. Bonne lecture.